Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir nous à la Kayou pour capable potebaou, une nouvelle émission. Moi vraiment attristé parce que j'ai une vidéo, il y a un Youtuber comme moi qui me l'a envoyé et elle me des vidéos ça, on vidéo. Je suis capable vraiment pétrifié avec un pile émotion moi regarde des vidéos ça. Une jeune fille avec un petit monde elle ne sait quoi faire. Et heureusement, elle vient participer dans une émission matin débat. Et César l'a questionné. Son témoignage, ça donne foi dans le dos. Ça qu'on arrive, on a un enfant pauvre, on a des difficultés. Mais pour réussir, si on a un jeune homme qui prétend que la PDO. Quand elle prétend que la PDO, eh bien, c'est l'avenir de l'Olevine Gaché. Si petite ça, avec un bébé sous brali, on a l'impression qu'elle se trouve dans la gêne ou ta capable de prendre un cuit pour aller pour mander. Mais écoutez, il décide pour le dire, quel que soit moun qui a besoin de Timon, il fait cadeau. Est-ce que nous imaginons qui émotion ça donne Il y a un moment qui fait une poussée en Timon, Timon sous soubral, il ils pas capable encore, il prêt pour le faire cadeau, Timon ça. Ça arrive à plusieurs reprises. Et parfois, même dans les grandes familles, parce que dans pays étrangers ça arrive que gain y a qui ont plusieurs petites personnes, et puis ils vont a une capable d'occuper l'autre. Mais histoire ça, nous sommes capables de dire, nous euh, traînons en pile réflexion. C'est pour nous dire que nous sommes pays qui est pauvre, tout peut arriver. Moi, je qu suis dans des témoignages de Moselle là et puis après. Je suis capable de comprendre. Vous êtes passé dans la Radio Télévision et, et, et, et, éclair, où vous avez décidé de remettre Timon mon nom. Après neuf mois, vous avez fait une poutre de Vous avez remettre Timon. Demoiselle, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Zemmour. Je si cette situation. Je ne pas dans de pour parler, pour son timon moi fait.. depuis l'elle fait humiliation seulement pris avec c'est comme si je... Je trop long parce que cette histoire est tellement longue okay. je travaille. travail fait en, en, cas de côté pour en à côté moi ma maman m'a je prends le soin pour toujours entendre des débats, je prends le soin pour me de entendre des sujets ce matin. C'est faute pays, ce n'est pas faute de moi. Je travaille en côté, je travaille dans le compagnie sur table. C'est avec, je ça c'est ouvrir, et puis avec, nous ça c'est fermé. Et puis, je suis venu avec un jeune homme, non, mais à l'époque, je travaille, mais c'était j'ai commencé à faire comment on dit, compression de travail là parce que tu commençais pas à ca c'est ouvrier. qu'on y a remé avec mais pour pied du moment m'pas de vouloir relation m'pas connait si c'est parce que m'pas plaisir expression parce que m't'ai remé et puis il finit l'aime ville la prendre que m'sente moins dire ça tu pas de vouloir me qu'un petit monde m'pas parce que m'pas croiser qu'un bébé depuis là pas j'aime vouloir rester avec cette discussion Je réunir, ce avait, en pile fait, c'est une famille c'est son héritier et puis qu'il y a même même encore parce que c'était mon cousin, en fait, Mika, cousin qui qu fermé caille la cousine dit qu'on poissons pour qui ne même pas avec ce et pas son parle pas veut choisis mais je laisse un bébé de 10 mois malgré le faux ta mâle qui faut me faire un papa on continue de me faire des potes on se met de sortir ensemble avec maman je laisse des choses qui tuent maman parce que maman n'a pas de relation pour moi -ce possible, et c'est ce qui peut être maladie que tu es maman et puis laisse un bébé de 2 ans même de objectif parce que mais tu dis que c'est ce qui de, Par exemple, je fais 4 ans dans une asmo suis étudié. Wow. Et normal, je ne suis pas en train de travailler, c'est un malédiction, je suis tombé sur la tête. Donc, vous faites 4 ans vous pour l'école normale Non, je suis normal jardinier. Oui, normal jardinier. Oui, vous faites 4 oui. ans. Oui. Aïe, aïe. Après, ça me fait 2 ans, je suis étudié l'informatique d'entreprise dans l'UNASMO toujours. aïe, aïe. Maman, des fois, il faut je chaque Maman <SL2> Oui, il ans. Je ne pas papa. depuis deux ans. Et puis, dernière fois, il faut que je fasse des photos de Il Il deux. Maman fait a fait une histoire. fait une longue longue a fait une longue On a fait une ou dit ou t'es venu là pour te remettre Age... moun et ce qui veux te remettre parce que pas li trop misère qui l'esprit pas souffre trop me dit mais avec si baka, pas je me dit OK et qui ce que tu es capable de faire pour et non, je comprends, je comprends, non Ok. Donc on n'est qui a décidé et on va remettre les Oui. c'est. Alors, c'est dur, c'est douloureux. Mais Alors, c'est venu, il dit que il besoin remettre oui. Alors remettre les c'est parce que tout simplement, les gens le disent, il pas de Mais, je mais, je mais. de là, je parce que tout voix qu'on a dit, je me je pas pour me sortir, okay, le le Docteur Harrison, docteur tu est docteur 4 ans, oui. Docteur tu qui tu la deuxième from. année. Voilà, de madame petit maître, bonjour. Je vous dis à la, on a bonjour, moment, bonjour tout le monde. Et qui ont un petit truc sur le rallye euh, pas une occupation pour vous nous recevons un appel. Okay. Un appel de, de désir. Ok. Lucodésir. Et je pense que, demoiselle, à partir de ça, Lucodésir, so démarches, bâillent, c'est ce n'est pas la meilleure solution. Il y a une alternative pour lui. Il y a une alternative pour lui. Que, mm -hmm. Et après l'émission, ou plutôt après que les films parlent là, et il y a qui ont fait. Il y a des choses qui ont fait. Nous avons monté des projets ensemble et puis gardé pour nous comment nous avons bali pour gagner des moyens, générer des moyens pour les capables occuper tout le monde Voilà. Okay. Et sur ça, le désir, il dit qu'il y a un autre moyen alternatif permettre à ce que l'ouvre un moyen pour capable d'occuper ces gens-là, les co-désire et les mettre en termes de don, c'est plutôt parce que son sont qui étudie qui ont des enfants. Oui, l'étudient. Ce sont des gens qui sont en action. Ce sont des gens qui sont en action. Ce sont pas un téléphone, c'est pas un bagage comme si... C'est ça, c'est shell. C'est parce que... Ce qui appelle le mot ça dans la bouche, c'est parce que ils sentiment ils pas qu'à... Ils sont souffrants, ils ne veulent pas là mais c'est pas meilleur. c'est pas meilleur. Voilà, c'est pas meilleure solution. Côté les a qui bien, c'est dans mes mamans. Côté les a qui bien, plus à l'aise, dans mes mamans. C'est C'est une nous de prendre soin prend soin Et que nous Ok, et pas de problème. Demoiselle, vous mettez les l'échita Et mettez les Et après, nous avons Parce que depuis que nous avons qui et ouais imagine ce que tu as fait 4 ans dans l'école normale Tu as étudié jardinière et je ne vais dire de de Donc, on de moi même Moi-même. Moi-même de Moi-même qui fait cette difficulté qu'ai goumé a goumé pour jouer une paire à mamba ou pas c'est n'importe où c'est dans l'école c'est dans la faculté il y a, a, a, a, a dormi là tu mon y a dormi mais ça va dire aucun monde rien non rien ça va dire même si ouais ouais émission ça j'ai l'impression du café madame moi je voulais entrer en contact avec l'équipe matin débat parce que mon t'a m'a gagné un numéro demoiselle là et me pensais que en pile là nous tout ta aimé gagner un numéro, demoiselle ça, dans l'idée pour nous capables d'yl. Parce que dans la vie, nous ta capable dire euh, réussite lan, dès qu'on t'accouche en échelle. Si là au Kipiwo, y a longe j'aimais by, l'autre Kipiba, ainsi de suite. Eh bien, pensez que en pile nous, capable d'éprouver de générosité pour nous capables d'aider, demoiselle si là. En nan nous Aider. Je sais que la générosité, ce n'est pas seulement le fait de donner, mais c'est l'envie même de se donner soi-même pour la cause des autres. En pile d'un nom qui voulait aider, pas gagner. Ça conduisait tout, il y a des gens qui gagne, qui pas envie aider. Mais là, ma main des noms, t'en prie, aidez demoiselle ça. Je souhaite que nous joignions numéro lit, nous entrons en contact avec lui pour nous capables de soutien. C'est triste